Il faut qu'un amant, pour être agréable, sache d'éviter les beaux sentiments, pousser le doux, le tendre et le passionné, et que sa recherche soit dans les formes. Monica, essa franque et sincère, eus à qui le meu talent, non serveixo, senyora, per enganyar la gent, et à qui non a le maga d'amagar allò que pensa, en le pays on som, ben poca cosa al moi, c'est Olympe et je fais Arnolphe. Moi, c'est Lucille et je fais Agnès. L'école des femmes. Que vous me ferez aise Oui, je ne doute point que l'humaine nous vous plaise. Vous nous voulez, nous deux Rien de plus assuré. Que si cela se fait, je vous caresserai Et la chose sera de ma part réciproque. Je ne reconnais point pour moi quand on se moque. Parlez-vous de tout bon Oui, vous le pourrez voir. Nous serons mariés Oui. Mais quand Dès ce soir. Louis, elle mise un et c'est Frank, il sincère. Et à qui elle met au talent. Nous sommes senior, père a engagna la gent, et actuel qui notait dos Damaga a yo que Yorkpens, en el pays on ne Ben même pas cosa ben ça. Guillaume Pascal, le médecin volant. Allez vitement chercher un médecin, car ma fille est bien malade, et dépêchez-vous. Ah, que diable, aussi. Pourquoi vouloir donner votre fille à un vieillard Croyez-vous que ce ne soit pas le désir qu'elle a d'avoir un jeune homme qui la travaille Voyez-vous la connexité qu'il y a et. Va-t'en vite Je vois bien que cette maladie-là reculera bien les noces. Est-ce qu'il me fait enrager Je croyais refaire mon ventre d'une bonne carlure, et m'en voilà sevré. Je m'en vais chercher un médecin pour moi. Aussi bien que pour votre fille, j'en suis désespéré. A demain, demain pour un, un nouvel épisode, épisode.